Mme Bougoumadian, donc, euh, et bienvenue à Nice Fiction. Donc cette ah, année, oui. euh, nous avons le plaisir de, de te recevoir, ainsi que pour que tu nous parles de l'African Speculative Fiction Society et de la, la, du travail que vous faites pour euh, valoriser, pour euh, faire connaître des écrivains sur euh, tout le à travers tout le continent africain. Et pour dans tout ce qui est littérature, cinéma aussi, si c'est possible, je ne sais pas. Qu'on en avait, j'avais vu qu'il y avait quelque chose sur le, le site. Et donc pour mettre en valeur ce qu'on appelle les, la littérature ou des imaginaires. Voilà. Donc est-ce que tu peux reprendre ta présentation ben, oui. Merci Dounia. Merci de nous accueillir. Donc, l'African Speculative Fiction Society. Euh, C'est une société littéraire, tout d'abord, surtout par le, par le volume des, des membres, euh, pour représenter donc, les différents types de, de, de, de, de fiction spéculative, donc mmh. science-fiction, horror, fantasy, histoire alternative et, et réalisme magique, euh, qui émanent du, du continent africain. Euh, donc, nous existons depuis, euh, depuis 2017 euh, de manière officielle. Et donc, nous regroupons, donc, à peu près, un peu plus de 200 membres, alors d'aujourd'hui, qui sont vraiment de, de, du continent nord, sud-est et ouest, et qui sont donc pour la plupart des écrivains. Et nos, nos critères d'inclusion sont, sont assez simples. Il faut être, il faut avoir produit une deux histoires courtes de, de, de, de science-fiction, enfin, de, de fiction spéculative, ou deux œuvres de production artistique. Euh, qu'elles soient autoproduites ou non, euh, et c'est aussi ouvert aux éditeurs, aux maisons de, de publication et, euh, et aux réalisateurs, et donc aux différents formats euh, que, que prend la, la fiction spéculative. Euh, c'est dominé par la littérature, bien entendu, euh, et, et en fait, bon, nous, nous avons commencé donc, comme je disais, en 2017, mais au départ, euh, au départ nous étions sur une page Facebook, hein, ce qui était le African Fantasy um, Science Fiction Reading Group, euh, et qui était vraiment constitué d'auteurs, surtout d'auteurs de publics. Euh, à ce moment-là, il y avait déjà une scène qui, était, qui, était, qui, qui existait déjà, euh, mais cette, cette page nous a permis de gagner énormément de visibilité, euh, puisque la page a été reprise dans The Guardian, et d'un seul coup, ça a attiré l'intérêt du grand public, euh, puisque The Guardian nous présentait comme la page Facebook où aller pour trouver ce qui se passait avec l'actualité de la fiction spéculative africaine euh, et, et donc à partir de là on a commencé à discuter sur les questions liées à la représentation, à comment, à comment faire du mieux avec le, avec le, petit, avec le petit noyau qu'on avait pour donner une plateforme qui permette aux, aux auteurs africains d'avoir une visibilité et puis une visibilité qui soit authentique euh, dans la mesure où sans cela, sans cette plateforme et sans l'accès euh, C est, c est très, le, le, la scène africaine devient très rapidement cooptée, soit par, par quelques noms qui sont plus visibles, ou de, sur les scènes occidentales, souvent des histoires africaines, sur l'Afrique écrite par des non-africains, euh, et, et sans vouloir juger de la qualité de, de, de l'histoire ou de, de, de l'écrivain, mais quelque chose qui, euh, qui est quand même une appropriation d'une mesure, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on voulait, on, on, on voulait se poser ces questions et pouvoir, pouvoir faire quelque chose qui, qui, qui serve véritablement aux auteurs. Euh, donc, le, le, la manière dont on fonctionne, nous avons, nous avons des, euh, des, des porte-parole dans, dans différents pays. Euh, Moi-même, je suis porte-parole aux États-Unis, euh, francophone également, parce que je suis le seul dans le comité, euh, le steering committee, qui soit aussi francophone. Euh, et je suis aussi chargé de, euh, de faire le lien avec les autres langues que l'anglais. Euh, ce qui avance petit à petit, on en parlera un petit peu plus tard. Mmh. Euh, et et donc, euh, donc, nous en sommes là aujourd'hui, c'est la quatrième année que nous donnons le prix NOMO, euh, qui est donc un prix sur, basé sur le meilleur roman sorti dans l'année la, précédente, la meilleure novella, la meilleure histoire courte et la meilleure bande dessinée. Euh, meilleure bande dessinée. Et ce, ce prix NOMO, qu'est-ce qu'il euh, qu qu fait ressortir qu est-ce qu'on peut dire qu'il vous montre, euh, ou qu'il nous montre, puisque c'est une, une mise en valeur, une publication finalement internationale euh, de, de ces œuvres euh, créées, est-ce qu'il est qu y a des tendances euh, qui apparaissent, des influences, euh, des thématiques particulières, euh, oh, ou est-ce que ah, c'est… Euh... Bah, moi, vous savez… Alors déjà, donc, nous, notre but c'est vraiment d'être inclusif hein, sur, sur, sur le continent et donc de représenter toute la diversité hein, de l'Afrique et la richesse culturelle. Donc il, il faut comprendre qu'on n'est pas une, une association qui est basée sur le fait de, de la descendance ethnique ou raciale nécessairement, mais vraiment qui représente le continent. Donc on a des membres qui euh, viennent d'Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe. Euh, et, et les îles avoisinantes et donc, euh, donc, donc cette variété est aussi représentée dans les textes mmh. euh, dans, dans la mesure où je me souviens moi personnellement hein, c'est la, la première histoire, enfin, le premier contrat que j'ai reçu euh, c'était en 2014 avec Afro SF volume 2 qui est édité par Ivor Hartmann qu'on parlera un petit peu plus tard euh, et, euh, et moi j'avais écrit une histoire qui faisait presque 40 000 mots ouais. Euh, sans avoir aucune idée de quel débouché existait vraiment parce que euh, je suis né aux états unis mais j'ai grandi en France et quand j'ai commencé à rechercher euh, je n'étais pas vraiment conscient qu'il y avait toute une scène qui était aussi développée de, de, de, de science fiction euh, et je suis tombé sur l'annonce de, de Afro SF volume 2 qui cherchait des histoires jusqu'à 40 000 mots et euh, moi j'ai envoyé un message à Ivor en disant écoute euh, « Ouais, j'ai un truc, mais c'est en deux parties, est-ce que ça pose un problème ?» Et puis ça ne se passe pas du tout en Afrique, d'ailleurs. C'est une histoire dans le futur super, super lointaine qui se passe quelque part sur le sud du, les flancs du mont et en Iran. Et lui, il m'a dit « Évidemment, tu soumets absolument ce que tu veux, juste parce que tu es africain, ça veut pas dire que tu es obligé de te cantonner avec un africain. » Personne ne le fait. Et ça, c'est un peu l'ironie de toute cette scène, c'est que euh, quand il s'agit, euh, quand vous soumettez vos histoires dans, dans les magazines occidentaux, on vous répond, votre histoire n'est pas assez africaine pour nous. Ben ouais, le truc c'est que vous, n'êtes pas africain du tout, alors qu'est-ce que vous avez à nous emmerder avec ce genre <rire> de questions-là euh, Mais ça se retrouve immédiatement cantonné, hein. c'est-à-dire que si un Africain écrit une histoire qui se passe dans une ville futuriste, il aura moins de chances de se publier qu'un gars qui écrit une histoire dans une forêt très sombre avec une sorcière et un chaudron. Euh, mmh. Parce que c'est ce que les gens veulent, parce que quelque part, ils veulent des histoires qui se démarquent, euh, la science-fiction telle qu'elle est dans l'occidental mais euh, la vérité c'est que le, le giron de toute cette science-fiction moderne, euh, c'est dans, dans ces angles-là et c'est les mêmes aspirations que les gens ont partout. Alors mmh. culturellement, oui, il y a des variantes, mais c'est aussi les questions, euh, les questions linguistiques. Hein. Souvent, des les auteurs se, les écrivent avec... Euh, des phrases qui sont dans un créole anglais ou dans un créole français, et on leur répond « Ouais, non, je suis désolé, les gens ne vont pas comprendre ça. »« Oui, mais après, vous me dites qu'on n'est pas assez africain pour vous, alors il faut peut-être savoir ce que vous voulez. Euh, » donc, donc, une énorme diversité, et puis ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard avec les… Euh... Bah, non, non, justement, on peut même en parler maintenant. Vas-y, euh, vas-y. En parlant de… de ben justement, je parlais de afro -SF. Alors, AfroSF c'est une des, des premières anthologies qui, soit, qui est vraiment pris de l'ampleur au niveau international, euh, et qui est édité donc, par Yvon Hartmann, qui est un, un auteur, éditeur Zimbabwean euh, qui est maintenant basé en Suède. Euh, et qui regroupait, euh, bah, Neddy Okorafor avait un soumis un texte, David Thomson, mm -hmm. euh, Dave Berg Lauren Biokus avait aussi écrit dedans. Enfin, beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont un petit peu les piliers internationaux à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Donc des gens qui étaient déjà dans la carrière, étaient déjà en train de se développer, mais qui aussi ont bénéficié de ça. Et donc le premier, la première anthologie, c'est celle que j'avais ratée, moi je suis pour la deuxième. C'était vraiment une diversité de textes de tout le continent. Il y avait du futurisme, il y avait, euh, il y avait de, du space opéra, il y avait des, des espèces de, de, de batailles avec les extraterrestres, il y avait des, des, des histoires qui étaient beaucoup plus urbaines, urban fantasy, des, des histoires qui étaient plus euh, dark fantasy, voire presque de l'horreur. Euh, et, ça, et ça a très, très bien marché. La, la deuxième édition, c'est ça dans laquelle j'étais publié, Vous voulais publier quatre novellas. Euh, il y en avait une c'était des Thompson et Nicole qui avait écrit une histoire de super-héros euh, il y avait moi qui avait écrit donc cette histoire un petit peu euh, étrange postage de glace qui avait très bien marché d'ailleurs j'avais on m'avait mentionné dans le Guardian j'étais euh, j'étais pris de court meilleure hein. euh, histoire préférée c'est le Mambouma j'étais là je ne la lis même plus celle-ci je ne veux plus jamais qu'on m'en parle mais bon si quelqu'un l'a a tant mieux euh, et euh... Et le troisième, qui est sorti il y a à peu près deux ans, c'était exclusivement sur l'espace, les, sur les, sur, sur donc l'exploration spatiale. Et donc ça, ça prenait énormément de choses, hein, le voyage dans le temps, euh, l'aliénation humaine dans l'espace, les questions environnementales, euh, parce que dégradation terrestre, donc qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va rechercher euh, et donc, ça, il y avait beaucoup de diversité là-dedans. Et là, justement, le quatrième doit être en train d'être finalisé. Et là, les thématiques étaient clairement sur l'environnemental. Et c'était mmh. supposé, dans un cadre très restreint, que ça va se passer dix ans dans le futur de maintenant. C'est ah euh, oui, un gros pari, là. <rire> ah, ouais, c'est ouais, vraiment, il faut, il faut le vouloir, hein, pour faire quelque chose qui soit vraiment pertinent. Mais en même temps, ça, ça, ça, ça pousse à la, à la question, en fait, au final, qui est. Euh, Enfin, je ne je, je pense pas nécessairement que la science-fiction, beaucoup de gens le regardent comme... Et beaucoup de choses qui ont été écrites dans les romans de science-fiction ont été vraiment visionnaires. Hein. Mm -hmm. euh, et ils ont su transcrire le monde de 1960 à 1990 en voyant l'évolution de la société. Euh, mais bon, il y a des gens qui ont ce genre d'insight de, de et qui arrivent à, à zoomer sur ces problèmes et à réussir à les conceptualiser. Euh, et donc là, on va voir ce que ça va donner. Moi, je n'ai rien soumis, je n'avais pas vraiment le temps et j'étais en train de bosser sur une autre histoire, donc j'ai laissé passer le coche pour cette fois-ci, mais je suis super intéressé de voir ce que ça va donner. Et, oui. Et du coup, toi, tu écris en anglais si euh, Moi, j'écris ouais, surtout en anglais. Euh, parce que c'est ma langue natale au départ, enfin, moi je suis aux états unis d'une mère française et oui. d'une sénégalaise et d'un père sénégalais. Euh, donc le, la langue à la maison c'était le français, mais euh, je suis né à New York, enfin on a déménagé en France quand j'étais plutôt jeune, mais c'est surtout plus par rapport à mes intérêts littéraires à moi versus ce que je devais lire à l'école. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que je lisais énormément de classiques en français parce que c'est l'éducation française. Mais moi, mon intérêt était surtout... Et puis j'étais dans une école internationale aussi. Donc ça, ça a changé les choses. Avant, dans une école, ordinaire, me faire virer et d'arriver dans une école française. Euh, mais mes intérêts étaient surtout l'horreur, la science-fiction, et la fantaisie. Euh, et puisque je parlais déjà anglais, je n'avais pas besoin d'attendre des traductions de qui que ce soit. Donc je consommais énormément de littérature. Euh, et donc naturellement, la, la transition vers l'écriture s'est faite en anglais. Euh, mais j'écris un petit peu en français également. J'avais une histoire qui avait été publiée dans, dans Galaxy, euh, qui avait été publiée par M. Stewart euh, sur, un, sur, un, sur le migrant volant, sur un jeune et ingénieux, euh, euh, Marocain qui, euh, qui vient semer de la zizanie en Europe avec sa machine volante. Euh, qui, était aussi, qui était aussi un peu une comédie et puis une réflexion sur les hypocrisies de l'immigration internationale. Mais oui, oui j'écris surtout en anglais. D'accord. Et en fait, là, c'est. Euh les, justement, là, on parle d'édition, de publication. Les éditeurs, euh, tout, tout ces, toutes ces œuvres, toutes ces anthologies, sont-elles en papier ou sont-elles numériques Les deux, les deux, les, les deux. deux. Alors, alors, nous, nous ce qu'on fait ce qu'on, c'est Wole Talabi qui est un, un écrivain nigérian qui a qui a mis cette, une base de données en place, un, un registre, mm -hmm. euh, donc de de, de de de de tous les textes de science-fiction, d'horreur, de fantasy, spéculatifs qui sortent. Euh, et euh, qui est mise à jour à peu près tous les deux mois. Euh, là, le flambeau est passé à un jeune auteur sénégalais, Moussafa paquet euh, qui écrit lui tout en français et en anglais, et qui écrit extrêmement bien et que je pense qu'on va voir beaucoup plus dans les années à venir, en euh, plus d'autant plus qu'il est très très jeune, enfin il a la vingtaine. Euh, et, et donc, cette, ce registre nous permet de trouver tous les textes qui sont sortis. Donc, il y en a certains qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Il y en a d'autres qui sont dans des anthologies payantes ou fermées. C'est selon. Mais c'est quelque chose qui est une ressource ouverte aux membres de l'association, la, mais pas juste aux membres. N'importe qui peut remplir ce le formulaire sur le site et donc inscrire toutes les informations pertinentes à l'œuvre qui, qui est publiée. Et donc, ce sera mis dans le registre et accessible à tout le monde. Donc, euh, euh, j'ai un peu perdu le fil de ta question, par Et contre. On parlait ah des, oui, oui, de l'édition. Où, où, où est-ce qu'il se trouve ben Justement, c'était aussi une, une autre question, hein, c'est que… Euh, dans ces, dans ces questions d'appropriation, il y a aussi des questions de, de, de plateforme. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut donner aux auteurs africains une opportunité d'être lus, hein, tout bonnement et simplement mm. Donc, euh, donc euh, avec Afro-SF, euh, ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur, hein, euh, en, en sachant que moi, vraiment, je suis arrivé sur la scène en 2014, donc il euh, y a des gens qui peuvent parler plus de ce qui est se passait avant que, et, et que moi là-dessus, mais euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là que, que, que, que, que, que j'ai vu un shift en tout cas dans la visibilité. Euh, des auteurs africains et, et justement j'avais écrit une autre histoire parce qu'en fait le, le boost de confiance qu'on m'avait donné la réponse d'Ivor en acceptant mon histoire c'était que bon ben bah, si je peux y arriver je peux y arriver hein. j'ai commencé à écrire, à, écrire, à, écrire, à écrire et je lui ai demandé est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut soumettre des histoires euh, qui ne vont pas qui vont pas tomber sous, le, sous, sous, sous un sous un sous un jugement éditorial non africain et qui pourrait être rejeter sur la base de j'ai rien compris à votre délire ce qui est quelque chose qui arrive encore très très très souvent euh, parce que le on pourra en parler un peu après mais ouais. c'est la part de, de, de, de réalisme magique qui est qui est culturel en Afrique euh, où beaucoup de choses ne sont pas expliquées. Il hein. y a des trucs qui se passent parce qu'ils se passent, parce qu'on ne comprend pas mmh. toujours tout et qu'il y a une part de l'inconnu dans le réel et, et ça parfois c'est quelque chose qui est très difficile quand on se retrouve contre des, des éditeurs un peu plus cartésiens qui vous posent des questions genre voudrais vraiment comprendre comment fonctionne ce truc, tu es là, ce truc qui fonctionne parce qu'il fonctionne quoi. Euh, et en même temps tu te dis bon c'est de la fiction spéculative, il y a une part de je ne vais pas nécessairement comprendre le truc. Est-ce que ça gêne la compréhension de l'histoire Est-ce que euh, mm. s'il faut avoir un degré, en, enfin, pardon, un diplôme en, en, en physique avancée pour écrire une histoire de science-fiction à chaque fois, on n'y a pas beaucoup d'écrivains. Euh, mm. mais, euh, mais donc voilà. Donc c'était cette question aussi de à qui envoyer des histoires qui ne sont pas nécessairement d'un intérêt euh, pour les éditeurs. Euh, évidemment, ça, Black Panther a un peu, un peu aidé avec ça, même si ce n'est pas une histoire ni africaine à l'origine, ni même filmée, réalisée par des Africains du tout. Euh, enfin, pratiquement pas. Euh, et que le pastiche d'Afrique qui est présenté, c'est quelque chose de très, très euh, idéalisé et puis fantasmé hein, aussi. Mais la question était personne ne va être intéressé par une histoire qui se passe en Afrique avec des Africains. Bing et Plus d'un milliard de revenus. Euh, ça, a juste, ça a changé les choses. J'ai un frère qui travaille à Hollywood et. Euh, et, et, et, et, et, et les réalisateurs sont en train de se rendre compte de ça, qui est le fait que ben, le public américain est tout aussi ouvert qu'un n'importe quel autre public. Hein, il suffit de lui proposer euh, et les gens vont le consommer. Et, euh, et donc cette institution africaine a commencé à prendre de l'ampleur. Et j'avais demandé à Ivor, ben, justement, où est-ce que je pourrais envoyer une autre histoire. Il m'a dit, ben, il y a ce nouveau magazine, Omenana, qui vient de sortir au Nigeria, euh, qui est tenu par Mazin Wonyu et Chinelo euh, qui, euh, je pense, qui euh, qu qu qu n'est plus avec Omenana, mais qui est avec Anatema qui est un magazine, qui me semble, pour les, les, les, les, les populations de couleurs LGBT euh, spécifiquement. Euh, et donc, j'ai soumis mon histoire à Omédana et Omédana l'a accepté. Enfin, non, finalement, au début, il a refusé en me disant, écoute, je pense que euh, tu, tu me racontes le milieu et la fin de l'histoire, j'aimerais bien connaître le début, donc tu me renvoies un truc un peu plus étoffé, et puis on en reparle. Donc c'est ce que j'ai fait et puis à avec elle, j'ai eu ma deuxième publication. Et o Omenana, euh, c'est une plateforme numérique euh, qui euh, offre aussi un PDF à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, qui paye les auteurs un minimum hein, parce que c'est des, des plateformes qui sont autofinancées, on n'a pas, de, on a pas de, funding, de crowdfunding pour ça. <coughs> et, euh, et donc qui, euh, maintenant, ça fait maintenant, oui, moi, depuis 2015, 6 ans je crois, je dirais, oui, il à peu près six ans que Omenana existe. Il est presque une vingtaine de numéros. Il publie cinq histoires à chaque fois. Ces histoires sont illustrées également. Euh, et, euh, et là, en ce, moment, en ce moment même, justement, on travaille avec Omenana, enfin moi particulièrement, moi et ma épouse, avec l'aide de ketty de Alain Ducharm au Canada, sur euh, l'édition de deux ou trois, sur trois histoires euh, francophones euh, pour essayer justement d'influencer une scène qui pour l'instant est... est, est majoritairement anglophone Et influencer n'est pas nécessairement le meilleur mot parce que je suis pas sûr qu'on puisse l'influencer, mais au moins donner une place pour que ce auteurs francophones soit vu et soit dit. Euh, voilà, voilà, voilà, voilà. Je vais juste regarder si on a des questions. Non, pas pour l'instant. Pardon. Non. non, pour l'instant, on n'en a pas encore. Euh, donc, euh, pour, ben on va continuer Donc sur les… les, Je regarde mes notes pour ne rien oublier. Euh, D'accord. Merci. <rire> Merci. Voilà, donc du coup, est-ce que… On, on, pour, revenons à la langue. Tu me disais que tu, tu étais là aussi pour développer cet aspect linguistique parce que l'Afrique oui. ne parle pas que l'anglais ni que le français, bien sûr. Il y a des langues nationales oui. qui sont très, très, très enfin, qui sont très, enfin, qui couvrent des territoires très vastes, je veux dire. Ils ont Absolument. des grandes aires culturelles et historiques. Et donc, qu'est-ce que tu, tu entreprends ou qu'est-ce que tu as déjà commencé à faire pour mettre en avant cette écriture, si je pense qu'elle existe Alors oui, alors vous savez, oui, elle existe. Le problème, c'est vraiment une question de visibilité. Oui. Hein, euh, la question, enfin, c est, c est ce qu'on écoute beaucoup avant 2014, c'était « mais est-ce que les, les Africains écrivent de la science-fiction » Ben ouais, le problème c'est que quand les histoires se font recaler sur tous les marchés euh, et que les plateformes locales ne sont pas particulièrement développées, ça crée une espèce de goût. Il euh, y a aussi peut-être des, des, des raisons culturelles qui font que les gens dans, dans l'écriture sont orientés vers des, vers des formats de fiction moins moins fantastique, moins fantasque. Euh, Peut-être également, mais c'est une scène qui existe depuis, depuis les années 50 et 60. Hein. Mm -hmm. euh, mais surtout, euh, il, il faut voir que, encore une fois, le, le, les questions spéculatives, c'est une partie naturelle de, de, de l'histoire, enfin, du conte africain. Euh, même si vous regardez euh, Hollywood, hein, la moitié des séries, il y a quelqu'un qui se transforme en serpent en plein milieu de l'épisode, ça n'est jamais expliqué comment et pourquoi, et pourtant ça se passe. Euh, C'est peut-être plus une question de conceptualisation, c'est-à-dire que quand les gens écrivent et parlent ce genre d'histoire, ça parle aux gens comme euh, la culture locale et ça, donc ça ne pose pas, il de, n'y de, de, de, de, a pas de, euh, de, de croisement culturel ou de, de, de blocage culturel. Euh, maintenant, voir les manières dont, dont la science-fiction fantaisie est imaginée sur un modèle occidental, oui, ça c'est quelque chose de plus, de plus récent, ça c'est plus récent dans la plupart des parties du monde, hein, on va être honnête, même si euh, dans, dans, même au Moyen-Orient, il, il y avait des gens qui écrivaient des, des histoires sur les, des extraterrestres au 15e siècle, hein. mais euh, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement pris de l'histoire de la même manière que cet imaginaire s'est développé euh, en Occident. Donc il y, y, y a aussi cette, euh, cette distinction là euh, qui, qui, qui convient d'être faite. Mais bon, de s'imaginer que, que, que Enfin, la scène existe bel et bien. Alors le problème, c'est moi, moi, j'écris surtout en anglais, euh, du fait que je consomme beaucoup de, de littérature en anglais, prime abord, et qu'ensuite, euh, en tant qu'Américain, ça me vient naturellement. naturellement, puis j'ai fait beaucoup d'éducation en anglais. Donc c est, c est, et puis, c'est non le plus facile d'écrire écrire que le français. Euh, mais, et donc, le, le truc qui s'est passé, c'est qu'évidemment, euh, on a lancé l'association et on a commencé à lancer le prix. Et bien entendu, la plupart des gens qui venaient étaient des gens qui avaient soit une éducation en anglais ou qui étaient anglophones. Euh, et c'était très difficile de trouver des, des, des francophones. Alors, évidemment, aussi, euh, on regarde, j'ai allé voir un petit peu sur la scène française ce qu'il en était et j'ai trouvé une scène qui était très, très, très difficile d'accès, euh, où rien n'est pratiquement ouvert gratuitement. Il faut et, et je comprends que les gens veulent faire de l'argent hein, la, avec leur travail, hein, c'est pas la question mais euh, si on veut donner de la visibilité et donner un boost, il faut que les choses soient aussi, également, soient aussi accessibles ouais. et euh, j'avais commencé à en discuter et à, à essayer de, de voir un petit peu ce qui se passait euh, et, et j'avais trouvé quelques auteurs par-ci par-là qui, qui écrivaient en, en français de la fiction spéculative mais euh, pas une scène aussi développée euh, en allant faire mes courses à Dakar un jour euh, je tombe sur un bouquin qui est vendu dans une supérette. Uh, il se trouve que c'est le gars qui gère la supérette qui l'a écrit, qui était la mystère de l'expiration du talibé, qui était euh, une sorte de crime surnaturel. Et donc je lui ai commencé à m'en parler, je lui ai bah, justement, moi aussi j'ai écrit ça, puis on a commencé à discuter, il s'appelle Hamidou Ali Baba. Uh, lui, il est, il est guinéen, mais il est basé au Sénégal. Uh, et là, il est acteur, il jouait dans une série qui s'appelle l'ordre de Niki -danka", qui est aussi basée sur le, Niki un qui est un... Uh, qui est un uh, un, un, un, un, dans certaines définitions, c'est un cryptide, donc un, un monstre fantastique. Dans d'autres, c'est un esprit. Euh, et donc qui est euh, maintenant dans la troisième série, de, de la troisième saison de Maîtresse d'un homme marié. Donc, les choses vont très bien pour lui. mais on a commencé à en discuter et euh, j'ai commencé à lire un petit peu ses romans. Euh, et commencé à essayer de voir, de, de faire un petit peu le, du, du outreach, à, à essayer d'encourager les francophones à s'inscrire sur le... Euh, sur l'association, de, de, de, de, de devenir membre, de mettre, s'assurer que leurs histoires soient comptées dans le registre. Euh, et le fait que Galaxy Magazine avait sorti le numéro 46, édité par Katie, où j'avais publié mmh. une histoire, euh, je perds un peu le fil de ce que j'avais dit avant par rapport à ce que j'ai dit maintenant. Alors, euh, si j'ai déjà répété, je suis en train de me répéter. Non, non, non. non. Katie moi. Stewart, je précise, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, qui <rire> est écrivaine aussi, euh, autrice d'imaginaire, en fait. Exactement, exactement. Et puis elle éditait un numéro spécial Afrique pour le magazine Galaxy. Galaxy. Et ils, avaient, oui. ils avaient publié mon histoire Le migrant volant sur un, sur un jeune Marocain euh, qui venait... Mettre la zizanie en Europe avec sa machine volante et qui me permettait mmh. une comédie, une réflexion un peu sur l'immigration internationale. Alors, en sachant que j'ai travaillé pendant presque dix ans à l'OIM dans l'immigration internationale pour l'immigration, donc c'est quelque chose que je, que, que je connais. Mmh. Um, et, uh, et, et donc, par rapport à ça, j'ai vu qu'il y avait quelques autres personnes que j'avais ratées, uh, essayer de les approcher pour pouvoir. Uh, Obtenir des textes. Euh, Alain Ducharme au Canada, et je me suis rendu compte que les auteurs, les magazines francophones les plus apprendables, et là où la scène était plus développée était bien entendu au Canada. Euh, pour mm -hmm. la même raison qu'elle est la plus développée aux États-Unis, c'est que c'est le giron de Nice Occident, euh, avec l'esprit d'entrepreneuriat nord-américain qui, euh, qui n'existe pas exactement de la même manière, euh, en tout cas pas en France. Mm -hmm. euh, et, et donc, moi, je me demandais où étaient ces auteurs. Euh, et c'est bien qu'on en avait parlé avec Katie. Et c'est vrai que je m'étais posé aussi la question, quelque chose qu'elle avait proposé, c'est peut-être que les auteurs africains ne sont pas orientés vers la nouvelle. Et je me suis demandé aussi si ce n'était pas ça le problème que dans le giron culturel français, et c'était aussi quelque chose qui m'avait fait un handicap également, c'est qu'on ne se rend pas compte, enfin, les plateformes qui permettent de devenir écrivain sont très, très formalisées. L'idée, c'est de devenir écrivain, c'est d'être auteur, hein, c'est d'avoir... S'habiller comme si on produisait une Ferrari, hein. euh, et d'être à l'Académie française, etc. Il enfin, y a un certain statut qui vient avec l'idée d'auteur qui est peut-être moins présent euh, dans, dans, dans, dans, dans l'hémisphère Ouest où, euh, où les gens écrivent. Et quand ils écrivent, ils sont publiés il y a une scène qui est générée il y a de l'intérêt. Il euh, y a peut-être moins de. de, de je ne veux, veux pas dire que la scène française est très prétentieuse, mais il y a moins de prétention. Il y a moins de prétention à ce niveau-là. Euh, mais j'étais aussi sûr et certain que si on faisait une plateforme, il y aurait sûrement des gens qui seraient intéressés. Et en discutant avec Hamidou, je me suis rendu compte qu'en fait, lui n'était absolument pas au courant qu'il y avait cette scène internationale qui est publiée en anglais, où les gens étaient rémunérés, où il y avait des prix internationaux et que c'était là qu'on trouvait les histoires courtes qui servaient aux films qui finissent des blockbusters de. Hollywood. Et là, il s'est dit Ah, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Euh, et donc, euh, nous, on avait commencé avec mon épouse à se poser la question de, de comment mettre en place un, un magazine francophone euh, sur le même modèle que Omenana, euh, qui, euh, qui publie cinq histoires euh, tous les trois mois à peu près avec un éditorial. Euh, C'est très bien monté sur un site internet avec les histoires illustrées. Et donc, quelque chose, qui soit, quelque chose qui soit beau, quelque chose qui soit attractif, quelque chose qui paye les auteurs et quelque chose qui soit disponible gratuitement. Alors, je ne sais pas si j'ai mentionné au Ménana un peu plus tôt de euh, la euh, de... Oui, oui, on en a parlé, en a parlé, bon, mais, en a parlé. Mais, mais en fait, ça peut être intéressant pour le, le prix, de reparler effectivement du, du prix et de. Oui, alors on va, on va Permettre, en, Voilà, en, on va Mais continue en, sur, déjà sur ton projet. Oui. De... Ouais. Ça serait intéressant. Donc, euh, nous, on voulait commencer, on a, on a pu lancer ça l'année dernière. Euh, entre temps, euh, nous sommes tombés enceintes, nous avons une petite fille, donc ça a mis un petit peu les choses en train. Euh, et donc, euh, les questions de temps et de comment jongler le boulot, etc., euh, c'est devenu assez important et je ne voulais pas qu'on commence à s'engager dans quelque chose qu'on ne pouvait pas soutenir. Donc, on s'est mis en partenariat avec Omenana pour publier trois histoires francophones dans la prochaine édition. La période de soumission s'est fermée lundi. Mmh. Et, euh, et on va commencer à voir ce que ça donne parce que, euh, avec Alain Ducharm, de la République des Centaures au, au, au Québec, on avait approché euh, il y a deux ans est-ce qu'on peut lancer un appel. Nous, on est intéressés par publier des Océans africains et de les payer. On a reçu, je crois, sept soumissions et euh, qualité variable. Et on s'est rendu compte que, alors, déjà, il faut réussir à trouver les gens et puis à les faire venir dans la scène. Mais il y a aussi un manque, parce que la différence d'avoir une scène développée et d'une scène non développée, c'est qu'on s'améliore énormément comme auteur à force de se faire vocaler ou de se faire accepter et de se travailler avec des éditeurs. Oui. Euh, et, et cette scène africaine, il lui manque cette plateforme. Donc l'idée du magazine est venue de ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour que, euh, et pour, que, pour, pour, pour que la scène francophone ne perde pas Et c'est vraiment parce que je parle français, si je parlais portugais, j'aurais sûrement fait ça avec la, la scène musophone. Euh, oui. qui des débouchés qui seraient sûrement meilleurs au Brésil, hein. pour les mêmes mm. raisons qu'aux états unis uh, donc, uh, donc, voilà, donc, donc là, on, on en est là. Uh, et c'est aussi une question pour faire le lien avec le, le segue, avec le, le, le, le nomo. Uh, le prix, c'est que uh, la question s'est posée, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait un prix langue non anglophone uh, dans les prochaines éditions parce oui. que, On se retrouve dans de, de, de, de, de, de, de, des questions tout simplement de volume, hein, c'est-à-dire que même si... Uh, il y avait 50 français, francophones qui avaient écrit. Euh, il y en aurait sûrement 300 anglophones, déjà pour commencer, et la plupart des gens sont des lecteurs anglophones, donc quoi qu'il arrive, euh, les histoires francophones n'arriveraient pas euh, dans, les, dans, le, dans, le, dans le top des... des classements. Des mmh. ou des classements. Mmh. Donc on est en train de se demander si on peut faire un prix linguistique avec une base sur le jury, euh, mais c'est quelque chose qui est encore en, en développement. Le, le prix nomo, donc lui-même étant un prix annuel, qui est vraiment notre, notre, notre, notre événement phare euh, et qui est donc en quatre catégories que j'avais mentionnées et qui donc rémunère euh, les, les gagnants, euh, 1000 dollars pour le meilleur roman, 500 pour la meilleure novella, 500 pour la meilleure histoire courte et 1000 pour la meilleure euh, bande dessinée, euh, 500 pour l'illustrateur, 500 pour l'écrivain pour euh, et qui nous permet donc d'offrir un véritable soutien hein, aux Auteurs qui gagnent euh, et le prix est grâce à la générosité de Tommy Lübé, qui est un, un homme d'affaires nigérian qui est basé en Angleterre et qui est d'ailleurs commandeur de l'ordre de, de l'Empire britannique, donc quelqu'un qui est très mmh. respecté localement. Hein, c'est pas un titre qu'on obtient n'importe comment. Euh, et, et donc c'est lui qui finance, qui finance le prix Nomo et donc le, le prix pour le meilleur roman et le prix Nomo, Nomo Lübé euh, après lui. Euh, et donc, ce, ce, ce, ce, il était donné chaque année au paquet Festival au Nigeria. Euh, mais bon, voilà, les réalités du jour sont les réalités du jour. Et donc, il a été fait de manière virtuelle cette année. Euh, voilà, on a annoncé les, la shortlist la semaine dernière et les, les votes sont ouverts jusqu'à jusqu la fin du mois d'août euh, pour les 200 membres. Donc, c'est les 200 membres qui nominent les prix. Euh, ensuite, les membres qui votent sur la shortlist pour, euh, pour déterminer les vainqueurs. Euh, on, on a une sélection extrêmement intéressante hein, cette année. Euh, J'ai trouvé personnellement au niveau, de, au niveau du meilleur roman, Akweke Mezi, euh, qui, euh, qui a fait la couverture du Time, Time Magazine, hein, cette semaine je crois bien, mm -hmm. euh, qui est une auteure trans ou non binaire nigériane, euh, enfin du Nigeria. Euh, et Stephen Hambleton, qui est un auteur sud-africain, ainsi que Nikhil Singh, qui est aussi un auteur sud-africain. Euh, lui, Stephen, pour une histoire de, de, de science-fiction euh, qui mélange aussi les questions euh, de spiritualité et de réincarnation, euh, sur fond de, de, de crimes et de, de, de, de tueurs en série. Et Nikhil, qui a sorti euh, « euh, Club Dead », euh, qui a été décrit comme, par comme certains comme psychédélique noir, que je trouve que c'est une très très bonne explication de son de son genre, qui euh, qui lui est, qui lui n'est pas nécessairement une histoire comme vous vous y attendrez de science-fiction classique. Hein, c'est vraiment mmh. quelqu'un qui fait des choses absolument fabuleuses euh, et que je recommande vivement. Euh, et donc nous avons cinq nominés pour le pour le, pour le meilleur roman, pour la meilleure pardon trois nominés pour le meilleur roman, trois nominés, cinq nominés pour le meilleur fiction courte, novella, euh, et, et également donc une donc très diversifiée, un hein, Kenyan, sud-africain, nigérian, euh, ougandais, euh, Zimbabwean, euh, et, et sur des thèmes, sur des thèmes très très très différents aussi. Hein, des gens qui parlent de, de choses qui sont plus proches du réalisme magique euh, de, de la culture traditionnelle, euh, autant qu'on a des gens qui, euh, qui, qui qui sont nominés pour des histoires euh, futuristes. Euh, Post-apocalyptique, mais qui reste dans des thématiques aussi proches du continent, les questions de genre, les questions de patriarcat, et comment adresser ce, ce, ce, ce genre de questions de manière africaine. D'accord, du coup, ça, vous avez, vous trouvez de toute façon une, une possibilité pour les mettre en valeur, et du coup, ce prix, il a dont certains écrivains, tu me dis, sont de le Times, c'est le journal new-yorkais, non euh, Non, américain. Ouais, et donc, c'est des renommées vraiment internationales. Et c'est vrai que la langue anglaise l'autorise peut-être plus facilement que la langue française. Et, et en ouais. fait, ici, je voudrais revenir euh, sur les langues... Euh, vraiment les langues nationales qui ne sont pas des langues européennes. Ouais. Est-ce que tu, tu, tu connais un petit peu que je... Oui, alors il y a, y, a, y a des auteurs hein, qui, euh, qui, qui écrivent en Wolof, qui écrivent en Peul, euh, qui écrivent en Shona. Euh, C'est encore une fois une question de, de, de, de, de possibilité et de marché hein, pour, mm. pour, pour eux et obtenir des de plateformes qui les... Qui les publie alors il y, y a Jalada qui est un magazine kenyan qui avait fait euh, des, des, des, des, des anthologies, euh, des anthologies format qui sont un format très interactif hein, euh, qui sont aussi disponibles sur internet et qui avait posé la question des langues locales donc et qui avait aussi publié mmh. des histoires en, en langue, je, je, je veux pas dire de langue traditionnelle parce que c'est des langues nationales hein, après tout mmh. euh, et, euh, et surtout. Euh, on, on est dans une phase de transition euh, au niveau linguistique. Euh, moi, personnellement, je vis au Sénégal depuis que je suis gosse. Et, euh, et jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années... Hein je pouvais m'exprimer en français sans avoir particulièrement besoin de Wolof. Mmh. La vérité, c'est que maintenant, les gens, la, la, la langue franche au Sénégal, même si la langue officielle reste le français, c'est le Wolof, il est parlé du Nord au Sud. Mais il y a 18 langues qui sont parlées au Sénégal. Mmh. Donc la langue franche n'est plus le français, c'est mmh. euh, le Wolof. Et le, le français a pris du recul un peu par rapport à ça. Mais c'est aussi une question de transition identitaire pour les jeunes. L'attachement hein, colonial est moins important. Euh, l'anglais est une langue beaucoup plus attractive. Les États-Unis sont beaucoup plus attractifs pour beaucoup d'Africains que la France. Hein. C'est plus facile d'avoir un visa pour les États-Unis que pour la France, même quand il y a une colonie française. Donc pourquoi s'accrocher au français et Beaucoup de gens commencent à apprendre l'anglais, à partir vers par les États-Unis. Euh, mais non, non, non, c est, c est, ces langues nationales euh, existent bel et bien. Et même si c'est des langues minoritaires nationalement, euh, elles existent bel et bien. Là, il y a, y, a, y a un auteur zimbabwéen, Simba Mouzoza, euh, qui est basé en Angleterre, non, qui lui écrit régulièrement en Shona, euh, et qui sort ses histoires en Shona. Euh, donc non, elles sont là. Encore une fois, le, le problème est de, de, de, de leur donner une visibilité euh, et une plateforme qui soit qui, qui, qui soit qui, qui soit enfin qui, qui soit représentative et, et qui soit et qui fasse, et qui respecte et qui fasse honneur au, au travail qu'ils font. Mm -hmm. Alors ensuite, hein, c'est quelque chose que ne pourra pas être résolu sans que plus d'Africains ne le fassent pour eux-mêmes. Mais mmh. ça, je pense que ça va se développer de plus en plus avec l'évolution naturellement, le développement du pays, euh, le fait que la création artistique commence à prendre de plus en plus de place et à plus en plus d'intérêt. Euh, là, on voit comment le film Atlantique a absolument cartonné récemment, le film est en off Donc, il euh, n'y a, a, a pas vraiment de... Y a, y a, la question devient après, est-ce qu'on arrive à trouver un endroit euh, pour faire résonner ces choses-là à l'extérieur. Mais euh, est-ce qu'il y a un intérêt localement Comment générer cet intérêt Comment faire que les gens lisent plus euh, C'est aussi une, une question locale, de, de, de, de maison d'édition localement. Et, et pour cela, certains endroits sont, sont, sont, plus, sont plus développés. Euh, du Sud est plus développée parce qu'elle n'était pas gérée comme une colonie en tant que telle, elle était gérée comme une colonie d'immigration. Donc la culture, les arts étaient une part aussi que le gouvernement soutenait, même si le gouvernement d'Apartheid a tout fait pour écraser euh, tout ce qui était un peu subversif dans l'art. Mais les structures sont déjà en place. Beaucoup de nos économies africaines n'ont absolument pas été conçues euh, pour soutenir les arts et la création. Hein. C'était euh, des, des, des économies un squelette qui était vraiment basé sur l'exploitation industrielle ou humaine. Donc, euh, et maintenant, on est 60 ans plus tard, donc euh, ça commence à se développer, mais on le voit bien comme on voit les, les, les politiques et les gouvernements africains, ça reste sur des modèles extrêmement vieux, extrêmement hiérarchiques euh, où, euh, où il y a un manque de dynamisme. Mais avec, la, avec cette nouvelle génération qui, euh, qui commence à regarder d'un œil un petit peu plus critique ce qui s'est passé avant et à voir un petit peu comment Surtout maintenant que les gens ont accès à l'information sur comment les autres parties du monde se développent, euh, de, de repenser les choses. Donc, euh, donc euh, vous savez, les, les choses sont en mouvement. Hein, euh, vous regardez le nombre d'Africains qui sont publiés dans les grandes revues maintenant euh, à l'international par rapport à ce qui s'était il y a encore 5 ou 6 ans. <rire> euh, C'est le jour et la nuit. Et euh, ça, ça s'est fait en 5 ou 6 ans. Hein, euh, alors, euh, alors, on écrit beaucoup, hein, on, on soumet beaucoup, on se recalé beaucoup. Mais, à force de s'accrocher, on arrive vraiment à, à, à faire quelque chose. Là, il y a une, une anthologie dans laquelle j'ai été publié récemment, qui s'appelle Dominion, euh, euh, publiée par Ogunet Chauve, et Donald du Nigeria, et euh, Zelda Knight, qui est euh, noire américaine, euh, qui regroupe des auteurs euh, africains et des auteurs noirs américains. Euh, cette liste a eu plusieurs personnes nominées non seulement pour le Nomo, mais pour le prix britannique, pour le Nebula, pour le Hugo, et ça continue. Et ça a fait vraiment le tour des plateformes, des listes de recommandations. Là, ces deux mêmes éditeurs sont en contrat avec Thor pour sortir Africa Horizon cette année. Mmh. Thor, ce n'est pas n'importe qui, hein. c'est la plus grosse boîte de production internationale. Et ils sont aussi en train de faire la part belle parce que les gens commencent à se rendre compte que les gens veulent de la diversité, ils veulent de la perspective. Euh, alors maintenant, on essaie de remplir, de mettre un peu un parfum africain dans toutes nos histoires. Hein. Euh, si j'écris, j'ai une histoire qui est publiée par exemple qui était au, au Niger, où j'avais <coughs> passé un an à Agadez, euh, j'ai inclus du Tamashèque dans mon histoire et j'inclus du tamashek sans le traduire. J'écris la phrase, et dans la manière dont la phrase est répondue, en anglais, c'est pour expliquer voilà ce qui a été dit en tamashek. Mm -hmm. euh, je fais pareil avec le Wolof, si j'écris mon histoire sur le Maroc, j'ai des termes qui sont en arabe. Euh, donc, moi, Je pense que c'est important, de, quand on contextualise, même si on n'est pas nécessairement du pays, d'essayer d'écrire quelque chose qui, euh, qui, qui reflète un petit peu le, la culture locale, la langue locale, que les gens se rendent compte qu'on n'est pas dans un, dans un environnement qui nécessairement si facilement, euh, si facile, on ne peut pas nécessairement facilement le comprendre, il faut quand même lui donner une part de soi-même. Oui, puis l'Afrique euh, n'est pas cloisonnée, euh, euh, elle ne l'a jamais été, hein. quand on connaît bon. un peu l'histoire de l'Afrique, depuis la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, euh, les brassages se sont faits, mais euh, c'est vrai qu'actuellement, c'est le cas, et j'imagine que ça a dû encore plus exploser avec... Euh, les nouvelles technologies, et Absolument. puis avec les mouvements de population, parce que personnellement, quand j'ai quitté le Maroc en 1980, il y avait très peu d'Africains subsahariens, comme on dit. Et maintenant, quand j'y retourne, il y en a beaucoup, parce que historiquement, ils passent par là pour traverser, mais en fait, il y en a qui restent. Donc, ah, du oui. coup, ils apprennent l'arabe, ils apportent des choses, j'imagine, il y a un échange, même si les cultures, il y a quelque chose qui se construit, quoi. Absolument, absolument. Donc, euh, j'ai un ami qui est marocain, je, je crois que je t'avais dit ça quand on a fait notre petit mmh. échange, mais il m'avait dit, enfin, je, je vais taquiné sur le Sénégal qui avait gagné la compétition internationale de couscous. Euh, ouais. Et il m'a répondu, mais même, ma, nous sommes tous les fils d'Ibn Youssef Takfin, qui sont mm -hmm. des Almoravides. Donc il y a une continuité historique et culturelle, hein. euh, c'est sûr. Mais l'immigration, oui, et puis euh, le Maroc est un pôle attractif. Par hein. mm. mon travail, je suis allé au Maroc plusieurs fois, avant plus dans la région du Rif parce que je travaille dans la régulation de la drogue, mm. donc pour aller voir les cultivateurs de cannabis, mais Casablanca, Marrakech. Euh, c'est normal que les gens viennent vers le Maroc. Euh, et, et, et je sais que pour les Sénégalais, il y a des facilités de visa et d'immigration. Vous venez à l'université chez Ranta Diop, hein, tous les gens qui sont euh, là pour, dans les la fac de médecine euh, et pour apprendre à être pharmaciste, ce sont des Marocains. <rire> ce sont des Marocains. Euh, donc, oui, il y a mouvements de population. Ça, c'est une chose. Euh, souvent, malheureusement, ces mouvements de population euh, sont un peu forcés par, par la misère hein, et par la. Euh, par, par la difficulté qu'il a, Et la par la guerre aussi. Et par la guerre, et par la certain, guerre aussi, ouais. et de, de manière croissante, par mmh. bah, les, les transformations climatiques, hein, parce que euh, ça, on aura beau le nier, hein, ça, <rire> ça, ça c'est une réalité. Euh, mais évidemment, c'est bien entendu les nouvelles technologies qui permettent des plateformes. Mmh, mmh. euh, le fait qu'il y ait l'Internet a permis à Obedada, qui est un magazine, magazine nigérian, qui se voulait pour les populations africaines, euh, euh, de, de prendre énormément d'ampleur et, et techniquement le magazine est éligible pour les grands prix internationaux euh, c'est juste une question de régularité dans, dans, la, dans la publication etc, etc. Euh, mais ça ça évidemment on serait pas là on serait pas là aujourd'hui sans internet ça permet de, de, de donner une visibilité d'offrir de la littérature à moins d'un coût euh, vraiment de, et, et c'est c'est l'outil du futur et on est, dans, dans, dans, on est dans, des, dans des romans dans des questions spéculatives alors pour, comment est-ce que ça pourrait être plus ça ne pourrait pas être plus cohérent Tout à fait, et puis, euh, en fait, les... quand on regarde de près les littératures, euh, euh, je ne sais pas, je prends au hasard euh, un pays dont la langue n'est pas très répandue, comme le Danemark ou, ou la Hollande, euh, leur littérature, elle, ils l'écrivent pour des gens qui sont beaucoup moins nombreux finalement que… Mmh. que que pour l'anglais par exemple Il y a pas oui, tout oui. mais ça n'empêche pas qu'elles finissent par rayonner parce qu'elles ont, elles ont leur propre génie et ça peut et ça touche les autres et je pense que oui. pour l'afrique c'est tout à fait pareil quoi' euh, exactement effectivement oui. ne pas écrire que pour l'extérieur mais c'est ça la grande question hein. mm -hmm. c'est euh, pour, pour qui écrivons nous quoi euh, C est, c est aussi, la question, à mon sens, est un peu double, dans la mesure où euh, on écrit, si on écrit dans les, dans les styles spéculatifs, on est déjà en train de décrire quelque chose qui, a, euh, qui est orienté vers l'international. Mmh. Euh, parce que c'est le type d'histoire, de format, de vision qui a pris cette ampleur. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce que nous adressons comme question dans nos histoires et qu'est-ce que nous essayons de refléter comme intérêt. Parce que lorsque je regarde, par exemple, quand j'ai rencontré Hamidou, euh, il y a quelques années, euh, et que j'ai lu ces histoires. Hein. J'ai lu un de ses romans, je crois, au moins d'une après-midi. Hein, ça... ah oui. Je tournais les pages comme ça, puis je leur croisais le soir pour aller prendre un pot. Donc, vous me peut-être que j'ai fini le truc, ou que lu le maximum pour mm -hmm. que je puisse en parler. Um, mais lui, euh, il est bon, évidemment, euh, il est à l'armatant. Euh, il, de, de, il, il, il offre aussi une plateforme pour les auteurs africains, euh, qu'il interviewe qui permet, de, permet de, leur, de parler de leur œuvre. Euh, là, il revient du Salon du Livre de Guinée, il me semble bien de Conakry, euh, et il fait énormément de ventes, à tel point que l'Armatan lui a donné un meilleur contrat cette année. Euh, mais c'est entièrement son propre travail. et euh, mm -hmm. les gens sont réactifs, parce que euh, les histoires des du Talibé, ces histoires-là sont basées sur des questions de djinns, des questions de magie, de euh, d'approche traditionnelle. Donc C'est pour ça que... Mm -hmm. Je ne dirais pas qu'il écrit de, de la science-fiction, mais il écrit du, du crime surnaturel. Et, et ça, ça a l'air de très très bien marcher, parce que c'est quelque chose qui parle aux Africains. Euh, alors ensuite, les, les, les thématiques, est-ce que ça parle aux gens Est-ce que parfois, c'est pas trop de pousser le bouchon dans, dans des sociétés qui sont quand même très conservatrices, et qui ne veulent pas parler de certaines choses hein Personne ne veut parler euh, euh, des, des, des abus dont subissent les femmes dans nos sociétés qui sont absolument aberrants. Euh, Essayez de parler de polygamie au Sénégal. Bonjour oh mon dieu quoi, euh, et vous critiquez le truc, hein, non, il euh, n'y a pas moyen, hein, euh, même la personne que vous pensez la plus ouverte du monde est quand même en train de se demander qu'est-ce que je vais pas pour une deuxième femme Donc on se place, dans, on n'est on est, on est, on est, on est pas nécessairement à contre-courant culturel quand on écrit de la science-fiction en, en Afrique, mais c'est vrai qu'on euh, on, on pose des questions qui doivent être posées euh, d'une manière qui soit d'intérêt local si on veut générer de l'intérêt local si on veut attirer l'attention sur une issue sur, sur un issue ou sur un, un problème euh, on peut le faire euh, à l'international également mais est-ce que ça aura le même retour euh, je pense à Chimamanda par exemple Adichie euh, euh, depuis qu'elle est basée aux États-Unis euh, sur le continent, c'est ouais, une américaine, en plus elle a épousé un blanc, bla bla bla, elle ne nous représente plus, etc. etc., etc. Alors c'est vrai que ces derniers romans, Americana, etc. etc. sont orientés vers un public international. Euh, mais euh, elle, elle, ce, ce, ce, ce son rayonnement à elle vient parce qu'elle s'est posé des questions sur, la, sur, sur sa société au Nigeria. Et c'est ça qui, qui, qui a vraiment fait l'icône qu'elle est aujourd'hui. Donc euh, c'est donc, toujours une part des deux, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat à jongler. Mais au final, l'important pour moi, hein, c'est que euh, l'auteur n'a absolument aucune obligation. Hein, tu n'es pas obligé d'écrire pour qui que ce soit, sauf pour toi-même. Euh, tu écris quelque chose qui soit vrai, qui soit authentique et qui soit honnête. Et c'est ça qui est le plus important. Euh, pas commencer à se poser des questions, est-ce que je dois écrire politique, est-ce que je dois écrire... Euh, euh, vers, vers ce public-là. Comment est-ce que je. Parce que là, on n'en finit plus. Et qui est-ce que je vais offenser quand j'écris Est-ce que je dois faire attention à, à ne pas dire certaines choses Oui, peut-être <rire> oui, qu'il y, qu y a des choses qui vont peut-être pas mieux, mieux pas être dites. Hein, mais si c'est comme ça que tu te sens, dis-le. Hein. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, quelqu'un va te le faire savoir. Et peut-être que tu reprendre réviser comment tu penses. Peut-être que tu ne vas pas réviser comment tu penses du tout, parce que tu, tu penses que tu as raison. Mais euh, il faut que l'auteur ait, ait la liberté d'être vrai et honnête en, envers lui-même. Et, et de ne mmh. pas, pas penser que l'auteur africain veut dire « je vais écrire quelque chose sur la, pauvreté, euh, sur la pauvreté, sur le village dans la forêt euh, ». Un auteur africain peut sûrement écrire un roman qui se passe en Chine, comme un chinois écrit sur des romans qui se passent en Afrique. Euh, comme D'essayer d'ouvrir, d'entrer dans le monde de la fantaisie en écrivant quelque chose qui est complètement inattendu. C'est important d'être représentatif, cet important, mais cette représentation passe d'abord par l'honnêteté. Oui, et puis euh, l'écrivain, les... euh, bon, là on sait un peu plus, je sais si ce n'est pas propre à la SF, mais, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est le cas au Sénégal. Mais je mais les, je sais qu'au Maroc, les écrivains euh, sont, ils, ils sont lus par un public qui s'attend à ce qu'on représente un pays moderne, euh, évolué, bien-pensant. Et effectivement, ça ne peut pas marcher comme ça, parce que ben non, non, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, je ne sais pas, il y a des gens, je suis sûr, qui vont le lire. Moi, personnellement, euh, j'aime pousser un petit peu le bouchon euh, et, et j'écris des choses qui sont parfois un, un, peu, plus, un peu plus brutales mais c'est aussi une question de, de futur relatif euh, par rapport à là où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire que euh, je me souviens plus qui disait, euh, le truc c'est qu'un futur où, euh, où l'électricité, où il n'y aurait pas de coupure d'électricité, c'est déjà le futur pour nous alors que c'est déjà le passé pour quelqu'un d'autre. Euh, on n'est pas, ah oui. pas nécessairement dans le même futur, on n'est pas nécessairement dans les mêmes questions et soucis par rapport à la manière dont ce mmh. futur se développe. Euh, parce qu'on n'est pas dans les mêmes endroits. Euh, historiquement, c'est la même année, mais ce n'est pas nécessairement le même endroit. Ni, ni le même, même dans un, un même pays. Et puis, euh, euh, on peut être plus avancé, on peut être plus adaptable, on peut… Euh... Effectivement, il faut sortir des clichés, et là, il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire. Ouais, Mais justement, c'était une question, effectivement, tu que en avais parlé au début, le fait que d'accueillir des gens qui écriraient, euh, mettons, un Français qui écrirait sur l'Afrique, euh, c'est. Euh, il y a eu des, il y a un mouvement un peu littéraire, enfin un petit peu intellectuel en ce moment qui dit que euh, c'est aux Africains, par exemple, à écrire sur l'Afrique et pas d'autres à écrire sur eux. Et euh, je, je sais pas, c'est pas ton, c'est pas ton ressenti, c'est pas ton ta fa façon de, de penser les choses. Est-ce bah, que écoute, le truc c'est que moi je dis vous écrivez sur ce que vous voulez, hein. Après, il ne faut pas prétendre qu'on est une voix authentique juste parce qu'on écrit sur un sujet. Hein. Ouais. Euh, moi, par exemple, j'ai une histoire sur, le, sur les mutilations génitales féminines qui est sortie dans, dans une collection d'horreurs, qui d'ailleurs avait été nominée pour un prix. Euh, je ne prétends pas être une victime de FGM, je ne prétends pas être une femme, ni même parler pour les femmes sur cette question-là. Mmh. Moi, je parle juste du sujet parce que c'est quelque chose qui me choque profondément et je l'exprime à travers cette histoire mmh. et j'essaye de faire la meilleure place possible euh, pour que le, ce que j'ai entendu des souffrances des victimes soit aussi traduit dans cette question-là. Mmh. Euh, mais maintenant, je ne suis pas une femme noire, je ne peux pas... Je ne suis pas une femme noire victime de FGM, je ne peux pas... À prétendre à cette authenticité là euh, donc je, les gens n'auraient pas se limiter à écrire quelque chose euh, maintenant après est ce qu'on doit nécessairement censurer les gens euh, ou se placer dans une espèce de politiquement correct euh, je suis pas entièrement sûr parce que bon voilà quoi aussi dans le c'est comme tu disais un futur bien pensant si on est tout le temps dans le mmh. politique correct mais putain qu'est-ce qu'on va s'emmerder euh, <rire> absolument impossible quoi. Mmh. Um, et donc euh, mais et ça j'en ai parlé aussi dans mon dernier article que j'ai une colonne à, à strange horizon um, on parlait de district 9 uh, et de cette question de la représentation des nigérians dans district 9 et est ce qu'un blanc sud africain aurait dû les représenter comme ça alors moi personnellement j'ai toujours compris que c'était une caricature absolue ces gens ne parlent même pas une langue du Nigeria uh, c'est clairement de eh oui. que les, tous les sud africains appellent nigérians parce que c'est comme ça que les sud africains appellent le monde euh, euh, je... qui voulait mettre l'accent sur, sur cette espèce pire mais c'est devenu oh, regardez comment les Nigériens sont présentés enfin je, je dois mettre en porte à faux avec beaucoup de gens parce que beaucoup de gens sont très très très très très, très remontés par rapport à ça euh, mais pour moi c'était et, et neil blomkorn présente une, une vision de l'afrique du sud quand on regarde chapi euh, qui est très une vision blanche hein, c'est évident hein, même mm. c'est gangsters qui s'appelle rhino c'est un blanc super baraqué oui mais il est blanc et sud africain bah, peut-être que quelqu'un Parle, peut-être que cette vision-là mmh. aussi une valeur, euh, d'après de dire que c'est l'unique vision africaine. Non, je pense pas que la personne qui fasse ces gens, que, que, que Neil Bunkham s'imagine comme ça. Euh, donc voilà, euh, non, non, écrivez ce que vous voulez, écrivez. Mais la, la, la question n'est pas, pas sur qui, parce que moi j'écris des histoires, comme je te dis, hein, qui se passent au Nigeria, qui se passent au Maroc, euh, et j'ai J'aime écrire sur des pays que je connais. cest déjà des endroits quand même où j'ai déjà été, dont je connais la géographie, dont j'ai un sens de la culture, euh, aussi où je puisse parler à des amis et leur dire écoute, euh, j'ai pas dit une énorme connerie là dans cette histoire. Euh, parce que pour moi, la question n'est pas le sujet sur lequel vous écrivez nécessairement, mais le respect que vous portez si ce n'est pas des gens que vous connaissez ou des gens que vous représentez nécessairement. Euh, parce qu'on écrit tous des histoires humaines au final. Hein, donc euh, notre humanité, elle est commune à tous. Hein, c'est pas homme, femme, noir, blanc. À homo, c'est vraiment pas la question. La question est si je décide de parler, de prendre la voix de quelqu'un que je ne suis pas, est-ce que je fais au moins l'effort euh, de représenter cette personne bien Et, et peut-être que c'est ça qui va faire vendre ton bouquin, hein. peut-être que c'est le truc le plus raciste, homophobe et, euh, et patriarcal qui va vendre le plus de millions de copies. Et malheureusement, <rire> il y a une bonne chance que ce soit ça qui vende le maximum de copies. Hein Mais euh, voilà. Voilà, une, une, une, il ne faut pas se limiter, à se poser la question de « qu'est-ce que je ne peux pas faire ?» Ça ne devrait jamais être la première démarche artistique, jamais. Alors là, on a bientôt terminé et euh, ça, il nous reste ça. Et en fait, euh, j'aimerais bien que tu me, nous redonnes euh, mm -hmm. la, les, un peu les, le nom de, cette, donc, de, ces, de ces plateformes sur lesquelles on, dans lesquelles on peut trouver… Mm -hmm. Donc, pour qu'on puisse les remettre dans notre bibliographie et que ça serve aussi à, à ça, quoi. Alors, euh, alors, ouais. Une sorte alors. de partenariat. L'idée, ce serait de se retrouver Bien plus sûr. tard, si, si c'est possible. Moi, oui, et tout de, à fait. Et puis de, de faire quelque chose avec, ben, avec le festival et puis, mmh. euh, puis l'ASC. La SFS. La SFS, pardon, ça fait beaucoup d'allitération. Ah, Donc non, du ouais. coup, euh, voilà, si es, est-ce que tu peux nous redonner le nom de... Oui, alors moi, j'ai mentionné, mentionné bon, les, les, la série Pro SF qui est vraiment excellente et on, on doit vraiment une énorme pierre chandelle à Ivor pour, pour avoir lancé ça. Le magazine Omenana qui est disponible gratuitement sur Internet. L'anthologie Dominion qui vient récemment de sortir. Gardez l'œil ouvert pour Africa Horizon. Il euh, y a Brittle Paper qui vient de sortir, euh, qui a sorti African Futurism l'année dernière, sur la base de la nouvelle définition de Neddy Okorafor, justement, mm. qui voulait écrire une définition de African Futurism qui était différente de celle de Afrofuturisme, qui est plus euh, mm. nord-américaine et, et, et visuelle d'ailleurs, enfin, pour rentrer dans les détails détail. Euh, Il y a Short Story Day Africa, qui sont basés en Afrique du Sud, qui eux publient une anthologie annuelle sur des thématiques différentes. Um, et, et ça, c'est des plateformes continentales. Je sais que Dilman Tila, le venteur sud-ougandais, euh, lui aussi avait son magazine, mais je pense qu'il a été discontinué. Euh, il y avait un jeune nigérian qui, lui, marchait extrêmement bien à l'international, qui avait sorti euh, une plateforme aussi au Nigeria, mais qui malheureusement est mort il y a deux ans, suite de complications du diabète. Mais je pense que c'est encore disponible. Mais surtout, ce que je dirais, en fait, c'est surtout de, de faire référence au, au site de la SFS, et d'aller sur la, le lien des ressources et de suivre le liste de, de « List uh, of Published African SFF ». Et sur cette liste-là, vous allez avoir euh, tout ce qui est sorti euh, dernièrement et tout ce qui peut être accessible et lu. Euh, et donc, les liens sont là. Donc là, j'ai vu la dernière fois que ça a été mis à jour, ça remonte à, à la fin janvier. Donc, euh, je pense que ça va être euh, repris. Euh, si je ne euh, me souviens plus encore une fois de ce que j'avais déjà dit avant, donc euh, ça, c'était Walet Alabi, l'auteur nigérian, qui avait lancé ça et qui avait créé la plateforme. Et maintenant, elle est gérée par Mustafa Diop Mbake, un jeune auteur sénégalais qui écrit en anglais et en français et qui, euh, et qui est très, très, très prometteur dans le genre. Donc euh, là, ça va vraiment vous permettre de voir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est lisible, qu'est-ce qui, qu qui est possible d'être lu. Et, et le site aussi euh, met à un jour une page de news. Donc, s'il y a des nouvelles anthologies qui sont sorties, et euh, donc, pour tous les, les Africains qui sont auteurs et qui entendent, qui sont en train de nous regarder, qui vont voir cette vidéo, euh, d'aller s'inscrire comme membre et de mettre vos histoires dans, dans ce registre pour que les auteurs francophones, lusophones, arabophones, euh, Amazir, euh, Shona, tout ce que vous voulez, euh, puissent avoir leur, leur nom et leur art, art promu par, par la SFS. Ben voilà, on va, va s'arrêter là-dessus, sur cette, cette belle promesse donc de ce site voilà mais ça a l'air d'être assez enthousiasmant en tout cas et puis euh, c'est vrai que l'Afrique est d'avoir un continent et, <rire> ouais. et qu'il y a beaucoup beaucoup de, de, de possibilités de, pour que des, des jeunes auteurs apparaissent auteurs autrices et que Absolument. Ça, qui viennent apporter l'euro au moulin de de l'imaginaire. Hein, en fait, il y a, on a beaucoup parlé de, de, de science-fiction, mais tu m'as ouais. dit qu'il y avait aussi de la fantaisie, oui, du réalisme c est, c est magique, oui. de l'horreur aussi. Oui, oui. de l'horreur. Absolument. Mmh. C'est pour ça qu'on mmh. utilise le terme spéculatif, hein, parce que mmh. ça, spéculatif. ça regroupe, mmh. ça regroupe tout. toutes ces catégories, mmh. et vous allez trouver tout ça dans, dans la diversité des auteurs africains. Mmh. Bah, écoute, euh, on va se séparer là-dessus. J'espère qu'on se retrouvera sur les ondes et puis un jour, euh, j'espère, en vrai. Oui. <rire> en je vrai voilà. Que Moi, personnellement, Oliver, si, ou... je, si je ne dois jamais retourner à mon bureau, tant mieux. Mais <rire> <rire> espérons, espérons qu'il y ait plus d'ouverture et qu'on puisse oui, se oui. remettre on ça, ça l'année prochaine avec plus d'auteurs et, et quelque chose de, euh, qui parle et qui, qui fasse sa promotion de, de, de, de cet art. Bon. Voilà, maman, au revoir et puis euh, à bientôt. Bon, à Merci à... beaucoup. Merci bientôt. de nous avoir accueillis. Au revoir. Merci, à bientôt.